Bonjour, je m'appelle Françoise Boileau, je suis formatrice indépendante dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et j'ai choisi de rejoindre l'équipe pédagogique du MOOC DIMI afin de renforcer les échanges sur la plateforme et les réseaux sociaux. Je serai votre éclaireur pendant 8 semaines et vous pourrez m'interpeller tout au long de votre parcours. Cependant, adressez-vous à la communauté en priorité car celle-ci a un pouvoir bien supérieur au mien dans la résolution de problèmes, par exemple. Je participerai, si vous le souhaitez, et à ma mesure, aux discussions et aux événements que vous créerez. Je partagerai avec plaisir mes connaissances et mes expériences. L'éducation aux médias est un vaste sujet à mettre en débat. Alors ensemble, dans un climat bienveillant, tolérant, euh, nous débattrons de vos questions, de vos opinions, de vos projets, de vos productions. Partagez vite vos idées et vos savoirs afin que nous ressentions ensemble cet esprit d'échange et de co-construction tant souhaité. A bientôt